Bonjour tout le monde, moi c'est Frédéric Betzler, j'ai 30 ans, je suis marié, papa de deux enfants et je suis maintenant logisticien de soins au CHU de Rouen. Alors moi de formation, je suis aide-soignant euh, depuis bientôt 8 ans à Charnicole. Euh, j'ai commencé au bloc urodigestif, euh, puis pendant 4 ans j'ai été coordinateur de la salle de chirurgie robotique. Euh, ensuite j'ai été transféré au bâtiment Robec qui regroupe la plupart des blocs opératoires. J'ai voulu euh, donner une nouvelle orientation à ma carrière, donc j'ai fait quelques remplacements à la, à la logistique du bloc. Et ensuite, c'est là que j'ai appris le projet de logisticien de soins. Donc voilà, j'ai postulé, j'ai eu la chance d'être le premier recruté. On gère sur plusieurs services les commandes, donc la plupart des commandes. Donc que ce soit les commandes de linge, les commandes des offices avec les produits petit déjeuner, les commandes PharmaWeb et les commandes Copilote, donc le magasin. Donc on gère tout ce qui est passage des commandes, gestion des stocks, le décartonnage et le rangement dans le service. C'est un poste où il faut être rigoureux, il faut aimer euh, travailler en autonomie, euh, il faut être organisé. Euh, voilà, c'est vraiment un lien euh, avec les équipes, on est vraiment une interface euh, entre euh, les secteurs de la Dalib euh, et le, le, les services. Donc on est vraiment un interlocuteur, euh, on soulage euh, les soignants euh, de toutes ces tâches euh, de logistique. Donc voilà, moi c'est vraiment un poste où je m'éclate, euh, alors vraiment ce que je fais, c'est hein, une création de, de poste, un nouveau projet. Donc il y a plein de choses à mettre en place, donc euh, voilà, c'est super intéressant. En tout cas, euh, moi je m'éclate